Bienvenue à toi, étudiant averti sur français à la carte. Aujourd'hui, nous allons aborder une question que l'on me pose souvent et qui est tout à fait légitime quand on apprend une langue. À savoir, quelle est la meilleure façon de perfectionner ton français Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement parce que c'est important pour toi de progresser en français que ce soit pour ton travail pour les études parce que tu vas voyager dans un pays francophone ou tout simplement parce que tu aimes la langue et la culture française tu es au bon endroit ça veut dire que ici c'est la bonne place une critique que nous entendons régulièrement chez français à la carte concernant la langue française est est que ce n'est pas une langue facile à apprendre. Même si ce n'est pas la langue la plus difficile du monde, regarde le chinois par exemple, il est vrai que le français n'est pas facile. À la base, pour deux premières raisons. Tout d'abord, parce que les mots ne s'écrivent pas comme ils s'entendent. Le français ne s'écrit pas comme il s'entend. Et ensuite, parce qu'il y a beaucoup d'exceptions dans la langue française. Nous avons donc pris en compte ces difficultés chez Français à la carte et c'est pourquoi nous avons décidé de créer la Masterclass. La Masterclass, qu'est-ce que c'est La Masterclass, c'est un groupe d'apprentissage continu, c'est-à-dire un groupe dans lequel tu vas pouvoir perfectionner ton français jour après jour et semaine après semaine. Grâce à la Masterclass, tu apprends facilement pour passer au niveau supérieur en français. Dans la masterclass, perfectionne ton français comme et quand tu le souhaites. C'est donc un groupe d'apprentissage continu où tu apprends chaque semaine de nouvelles notions, où tu peux poser toutes tes questions et où tu peux échanger avec d'autres personnes du monde entier et qui apprennent le français comme toi. Mais comment c'est simple, dans la masterclass, tu vas avoir accès à deux séances de coaching commun chaque mois dans lesquelles tu pourras poser toutes tes questions en direct. Une question de grammaire sera traitée chaque semaine, plus un challenge chaque mois pour te permettre de maîtriser un sujet et des interactions quotidiennes avec tous les étudiants avertis de la communauté qui apprennent le français comme toi. Nous te réservons également d'autres surprises dans le futur. En t'inscrivant maintenant à la Masterclass, tu vas pouvoir bénéficier d'une belle promotion, c'est-à-dire un prix réduit, un prix plus petit. Alors, pour apprendre facilement et passer au niveau supérieur en français, à un prix réduit, inscris-toi maintenant. Tu pourras également voir des vidéos témoignages d'étudiants avertis qui ont suivi les cours de français à la carte. Bonne pratique étudiants avertis et à tout de suite dans la masterclass